Nous nous inclinons devant ce point de grâce pour, pour le remercier encore pour ce jour. Pour la grâce qui nous accorde de pouvoir réellement nous rassembler en ce jour. Et comme nous pouvons aussi le réaliser, c'est la dernière réunion de l'année 2013. C'est la dernière et nous verra aussi, pour nous aussi un jour qui viendra, ce sera aussi le dernier jour où nous serons sur la terre. Et chaque chose qui a commencé aura toujours... Aujourd'hui, nous, nous sommes rassemblés parce que nous voulons glorifier notre Dieu. Il va donner encore davantage nos cœurs et nos âmes, de consacrer davantage à lui, pour que nous puissions passer cette année qui vient de passer. Et aussi entrer maintenant dans une nouvelle année avec lui, avec aussi des, des, des dispositions dans lesquelles nous, nous sommes aussi appelés à pouvoir aussi avoir des décisions aussi fermes, de manière à ce que euh, ce qui était dans, dans le passé euh, puisse réellement aussi s'y couler avec le passé. Et que maintenant, quand nous commençons maintenant un nouveau jour, nous commençons maintenant un nouveau jour, en fait, effectivement, avec des nouveautés. Dans notre marche et dans notre vie aussi avec le Seigneur, et en prenant des décisions en fonction de ce que aussi nous pouvons voir le Seigneur, notre Dieu, montrer. Et aussi en, en ayant aussi à, à l'esprit la signification des années qui passent et des années aussi qui commencent. Ce qui veut dire que l'Écriture nous le fait savoir aussi que les cieux et la terre que nous voyons aussi passeront un jour nous aurons aussi, alors qu'un grand matin, un autre jour, on va réellement aussi commencer, dans lequel nous entrerons, et pour ne plus encore avoir un autre jour, mais pour que nous puissions rentrer dans l'éternité. Oui, le Seigneur, notre Dieu, nous la grâce de pouvoir réellement être conscient de ce que nous, nous observons, et à en tirer aussi les leçons. Ce qui veut dire que quand nous regardons l'année 2013, il a commencé, c'était comme si elle n'était pas fini mais aujourd'hui, il arrive à son terme. C'est aussi comme la vie d'un être humain sur la terre. Beaucoup pensent qu'un jour, ils ne seront pas mis dans le cercueil, mais un jour, j'ai où tu descendras. Parce que nous devons réellement tirer des leçons, la nature même en soi et nos anciens Donc, euh, c'est pour ça que le Seigneur pouvait dire avec certitude que dans le livre d'Église, effectivement, il vaut mieux vraiment être dans une maison de deuil que dans une maison de triste. Parce que dans la maison des plaisirs, on vit dans l'imagination. Vous savez, dans les fictions, dans les choses qui sont un peu là. Mais dans la maison de deuil, on devient réel. Parce qu'à ce moment-là, on devient conscient que tout ce que je peux arriver à pouvoir faire, la finalité de cela est quoi Parce que l'homme ou la femme qu'il a fait se trouve là. Il pourrait avoir amassé beaucoup de choses, mais ces choses ne suivront pas. Mais ce qu'il a fait sur la terre, il sera de notre côté, effectivement, c'est sur base de cela, effectivement, qu'il sera jugé. Nous voulons remercier le Seigneur en, en ces jours pour cette grâce et, et nous voulons vraiment clôturer cette, cette année 2013 en lui remettant réellement ce que nous, nous, nous, nous, nous, nous réalisons et ce qu'il a fait de nous, que nous avons, et ce qu'il a fait de nous, effectivement, que nous pouvons réellement lui redonner, c'est notre vie qui nous a conservé tout au long de cette année qui vient de pouvoir s'écouler. De manière à ce que, eh, si nous la conserve encore pour l'année qui vient, qu'est-ce que nous allons faire avec cette vie Qu'allons-nous réellement faire avec la vie que le Seigneur va nous donner, puisque bientôt, dans, je pense, 3-4 heures, nous allons passer dans une nouvelle année Qu'est-ce que d'abord tu as fait avec la vie qui t'avait donnée tout au long de 2013? Et maintenant, tu vas passer en 2014. Qu'est-ce que tu as fait? Tu lui demandes, Seigneur, ajoute-moi encore une année de plus. Est-ce que nous prions? Il lui le fait. Il va ajouter encore. Et quand il va ajouter, qu'est-ce que tu vas faire avec cette vie qui va donner? Puisqu'il a parlé de Jésus. Va-tu faire avec C'est nécessaire, je euh, juste lire une, une portion de l'écriture d'abord, passer à, à la seine la de parce qu'il est important que nous le fassions le soir et pas le matin. Donc nous allons avoir l'occasion de pouvoir le faire d'ici quelques minutes. Et nous voulons vraiment euh, euh, nous réaliser euh, c'est que le Seigneur, notre Dieu, a fait effet et aussi pourquoi nous, nous allons aussi être amenés à pouvoir faire ce que euh, nous sommes en train de faire tout à l'heure effectivement. C'est-à-dire que prendre le temps, ici, laver les pieds. Ce ne doit pas être une sorte de coutume, ça doit être quelque chose dont on bénisse effectivement aussi l'importance de cela et pourquoi nous, nous, nous sommes appelés à pouvoir et Ce soir, nous avons nous voulons avoir beaucoup plus d'inframe consacrés au Seigneur. Parce que c'est les derniers jours de 2013, nous voulons entrer dans 2014, nous voulons vraiment que tout ce qui est de 2013 sont intérieurs et, et ça passe vraiment, et, nous voulons vraiment entrer dans 2014, vraiment de nouvelles créations des hommes ou des femmes qui ont pris de bons résultats et déterminés dans ce qu'ils doivent arriver à pouvoir réellement aussi faire pour s'y faire. Dans le psaume au chapitre 65, juste l'écriture vous dit une chose, je pense que je vais simplement le dire ainsi, chapitre 65, verset 2, avec confiance au Dieu, on te louera ainsi. Amen. Et nous ici, on accomplira le feu qu'on a fait. Amen. C'est extraordinaire. Vous voyez, des hommes et des femmes ont aimé Dieu, ils ont des résolutions tout à fait fermées en fait. Et ces résolutions s'est accompagné avec beaucoup d'amour à la loi de l'éternel. Il dit, c'est avec pas avec incertitude ou peut-être hésitation, mais avec confiance. Donc, il dit, avec confiance, oh Dieu, on te louera dans Sion. Mais vous savez, le Seigneur a dit que tu es tout les endroits, et dit, j'ai choisi un endroit, c'est Sion, et cela que j'ai voulu placer mon nom, et Sion, c'est Jérusalem, il dit, cela que j'ai désiré d'établir ma demeure et de pouvoir y demeurer, cela à Sion, à Jérusalem, il dit, et c'est à cet endroit que toi tu as choisi, pas l'endroit que nous nous avons choisi, comme nous pouvons vouloir dire Je fais ce que j'ai envie de pouvoir faire à l'endroit où je vais faire, effectivement. Et dit Non, non, non, non, non, c'est à l'endroit que moi j'ai choisi. que Tu devras aller là-bas pour porter c'est dernière tournée, pas pour des à Toi, même si tu es loin, mais là où j'ai choisi, eh ben, c'est là Amen. où tu vas déposer ta vie et tout ce que tu as et c'est là aussi que je te bénirai Alors, parce que quand Dieu fait son choix, c'est là qu'il a choisi. Et c'est dans Sion, donc, qu'on on louera. Et c'est de tout notre cœur qu'on le fera. Et puis, et puis, il dit, il dit ici, il dit, et l'on accomplira aussi le vœu qu'on a fait. Amen. Donc, il faut qu'on se souvienne, nous, de ce que nous avons fait comme vœu à l'Éternel. La Bible dit quelque part, il n'est presque pas d'ouvrir la bouche devant Dieu. Hein, pour, pour pouvoir faire un vœu, ceci et cela, il faut faire très attention. Donc, quand tu dois faire un vœu à l'Éternel, réfléchis bien. Parce que ce n'est pas un homme. Il est toujours calme, mais il nous regarde effectivement, mais il nous écoute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi et qu'est-ce que toi tu veux faire pour moi? Vous comprenez? Alors, lorsque on a fait un vœu à l'Éternel, on doit avoir de l'empressement, de l'empressement à pouvoir accorder. N importe les circonstances, mais on doit avoir de l'empressement à accomplir ce que nous avons dit à l'éternel. Alors, le verset suivant dit, ô toi qui écoutes la prière. C'est merveilleux, non? Parce que nous savons certainement que le Dieu que nous servons est un Dieu qui n'est pas sous. Ses oreilles sont attentives à la prière Amen. du juste. Amen. Quand le juste prie, L'Éternel entend. Quand il entend, c'est sûr qu'il exauce. Amen. Il aime à exaucer le prière. Amen. Nous approchons et que nous entrons aussi dans une année nouvelle en reconnaissant qu'effectivement, qu il a toujours été un bouclier, un soutien Amen. pour nous. Et dans nos détresses, lorsque nous prions, il n'a jamais manqué. Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu a toujours répondu. Amen. Même si ça ne convenait pas à d'autres attentes, Amen. mais il a toujours répondu. Amen. Il ne nous a jamais laissés. Parce que quand nous prions, quand nous pleurons, Dieu voit. Amen. Et il entend. Alors, Amen. il nous exauce parce que nous disons que nous prions, Seigneur, notre Dieu, tu vois, notre douleur, notre prix. Mais Amen. seulement que ta volonté soit faite. Amen, Alléluia. Quand nous disons cela, alors il prend plaisir à ce que sa volonté à lui soit faite. Amen. Que ça nous fasse mal, mais que sa volonté soit faite. Amen. Alors il continue ici, il dit Tous les hommes viendront à toi. Amen. Les iniquités marquables, tu pardonneras nos transgressions. Amen. Nous avons auprès du pays, de lui cette grâce de ce que, quand nous nous approchons de nos confessions de péché, il nous pardonne. Parce que nous nous reconnaissons. Et je crois que c'est dans le livre de des gens, gens, je pense, ou euh, cet homme de Dieu, je pense que c'est cela. Hein, dans le livre d'un Jean, hein, hein, hein, il est dit, je pense que c'est cela. Un Jean, chapitre 2, verset 2, il dit, Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et, et, et si quelqu'un a péché. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Amen. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Il dit, heureux donc c'est lui que tu choisis et que tu admets à ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Amen. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, comme réellement l'expression de celui qui réalise en fait la grâce qu'un homme ou une femme peut trouver pour que Dieu puisse le choisir et qu'il fasse son choix de cette personne et qu'il puisse l'admettre effectivement que quand il était choisi, regardez, frères et sœurs, quand le roi euh, Assurus a, avait donc euh, fait partir ainsi, il a choisi une Vous vous souvenez Et après la loi de et de Père, je pense c'était cela, effectivement. Lorsque le roi n'avait pas appelé quelqu'un, soit une reine, ou soit sa reine, effectivement, qu'il n'avait pas appelé. Il ne pouvait... Si la personne rentrait dans la présence du roi, il s'efforçait de voir rentrer sans que le roi l'ait appelé. Cette personne était mise en route. Cette personne parce qu'il ne pouvait pas se présenter devant le roi de son plein gré sans que le roi puisse l'appeler. Parce que pour que tu viennes dans la prison du roi, il fallait que le roi ait le désir de pouvoir te faire venir. C'est merveilleux, non De pouvoir savoir que le roi m'invite à entrer dans sa présence. Que nos grâces, nous savoir effectivement que le Seigneur aussi nous convie aussi à ce que nous puissions nous tenir. Lui nous convie. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas se dire que nous pouvons nous approcher de lui comme on veut. Non. Qui pourra s'approcher auprès de Vous savez, Non. Personne ne peut s'approcher comme il le veut de Dieu en fait. Et alors, lorsque la situation était devenue tellement aussi problématique, et que les juifs, avec Amman qui avait pris les décrets, les droits de détruire tous les juifs, effectivement, et il s'est passé quelque chose, que Mardoché a parlé à, à, à Esther, effectivement, il dit, mais voici, nous sommes dans une situation très difficile, parce qu'Aman a pris cette décision, tous les juifs vont être tués. Et alors il dit, effectivement bon, il dit, mais peut-être que c'est à cause de ce qui va se passer, effectivement, ce qui est passé, c'est pour cela aussi que Dieu a permis que tu sois rêve. Alors puisque tu es à cet endroit-là, derrière, tu peux plaider la cause, le peuple juif, auprès du roi. Et qu'est-ce qu'Esther a répondu Esther a répondu en disant, mais, tu sais que ça fait deux mois que le roi ne m'a pas pris dans sa prison. Donc, et tu connais aussi. Les du roi. Quiconque entre dans la prison du roi sans être appelé, c'est la mort. Et moi, je n'ai pas été appelé par le roi. Il est occupé par ses affaires, mais je n'ai pas été appelé par le roi. Et si je rentre aujourd'hui, évidemment, mais c'est ma mort que tu demandes. Et vous connaissez ce que ma mort de a dit? Si toi aujourd'hui tu n'agis pas, il n'y a pas de problème. Mais les secours de Juifs Amen. viennent pas de Dieu. Amen. Amen. Mm -hmm. Amen. Estelle n'avait pas refusé. Elle faisait comprendre à ma La situation elle est table. et l'état. Et puis maintenant, quand il a parlé à ma bûcher, aussi lui a parlé, il est bien ma Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas manqué de respect. Mais j'ai voulu te faire comprendre. Et voilà, réellement, la, la conséquence quand on rentre dans la présence du roi. Et si tu veux, faites-moi aussi maintenant, perdre aussi ceux qui te recommande ta fille à toi. Effectivement, il n'y a pas de problème. Et c'est si la cause, effectivement, du peuple juge, je suis membre. Mais je ne manquerai pas. Mais seulement maintenant. Ah, ah. Avant que je rende la présence du roi, je vais avoir la présence du roi des rois. Parce que si lui m'a aucun homme ne peut me refuser C'est vrai, vous savez. C'est ainsi que Esther a dit, donc, vous aussi de votre côté, jeûnez pendant trois jours et trois nuits. Moi de mon côté, je vais jeûner pendant trois jours et trois nuits. Jeûner pour moi, Pour que Dieu lui accorde la grâce. trouver grâce aux yeux du roi. Vous savez, vraiment, Esther était une fille, était très sage. Elle avait une grâce vraiment ex extraordinaire. Lisez, lisez, les Saintes Écritures, frère, vous pouvez, vous pouvez voir. Il n'y a Esther, c'est encore extraordinaire. Mais vous prenez aussi dans le livre de, de Ruth, effectivement. Hein. Je crois que c'est Ruth, hein. Vous connaissez Ruth, non? Ah oui, oui, oui. Nous l'avons lu avec Lucia. Hein. Regardez le les caractères du de ces, ces, ces jeunes filles-là, ces dames-là, effectivement, comment ils se sont et comment Dieu les a élevées en fait. Et quand elle a prié pendant trois jours et trois nuits, effectivement, en priant, en demandant la grâce du Seigneur, toi qui écoutes les prières, tu as entendu. Et après les trois jours et trois nuits de prière, effectivement, et de jeûne, la jeune Esther s'est levée, Voyez-vous, pour que vous puissiez voir qu'elle était dans l'assurance de ce que son Dieu l'avait écouté. Elle a porté ses habits royaux Et avec l'allégresse qu'elle qu avait, comme Dieu avait fait d'elle, effectivement, elle est rentrée avec, avec, avec, avec la grâce de Dieu. Elle est rentrée dans la Le roi était occupé, il pouvait s'énerver, mais là tous les démons avaient perdu la force Le l'effet de pouvoir l'avoir rentré avec ses vos frères et soeurs je dis les sœurs ne comprennent rien du tout vous ne pouvez pas vous rendre compte de la grâce que Dieu vous accorde vous perdez votre nature en, en vivant la vie des chiens, en criant, en montrant vous, vous jouez à la comédie ça ne ça vous va même pas une fille de Dieu elle est différente et surtout quand elle est vraiment habillée de cette robe de grâce qui ne peut, qui ne peut pas lui faire des C'est en fait, c'est par là, par là, par là, qu'on glorifie les Seigneurs. C'est vrai, non C'est toujours par les Seigneurs. Et si vous remarquez très bien, Frère, dans la plupart des cas, même quand vous voyez, par exemple, dans les scènes d'écriture, vous regardez très bien, même dans différentes assemblées, c'est souvent, la plupart du temps, les femmes qui reçoivent plus la parole, qui s'accrochent beaucoup plus par rapport aux hommes. Les hommes aiment beaucoup discuter la parole. Ils ne sont pas toujours tous pour des prédicats. Mais c'est la vérité. La plupart des frères qui sont les aiment toujours. Parce que vous ne verrez pas un, un frère humilié comme une soeur. En fait. C'est rare que Dieu bénisse nos jeunes garçons que je vois. C'est rare de pouvoir voir des frères. Tous ils veulent en fait montrer effectivement que j'arrête un peu vous montrer moi masculin. Ça ne sert à rien. L'humilité est précédente. Amen. Quand la parole de Dieu touche une femme, une véritable sœur, vous voyez sa nature. Amen. Vous voyez, et, et, et vous, vous savez, je voulais vous l'ai déjà montré dans le scène. Je ne vais pas rester longtemps je vous dans la vie de la Je vous ai déjà montré la scène des Écritures, que vous dites, pourquoi est-ce que Dieu veut que nous restions C'est important. Je vous ai montré la scène des Écritures. Regardez, même quand le Seigneur a été enseveli. Les hommes l'ont abandonné. Les hommes ont foui. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Tous les hommes ont foui. Mais les sœurs qui étaient avec lui ont suivi même jusqu'à la tombe. Et arrivé à la tombe, ils ont trouvé un homme là qui était jardinier. On a trouvé que le tombeau était vide, effectivement. Et il pleurait. Ils ont même demandé, mais où l'avez-vous mis Donnez-le-moi. Même moi, je le veux. Ce n'est pas un frère qui s'est tenu là. Non, quand on leur a parlé, c'est à la maison. Mais les sœurs ont pris le courage, effectivement, de pouvoir... Allez, Dieu n'a jamais dit que les, les, les femmes les sœurs sont, sont des torchons ou des, des, des, des vauriens, effectivement, dans le message. Non, ce sont les frères qui n'ont pas bien compris la parole de Dieu et qui ont placé les choses pour la mauvaise place. Chaque chose, Dieu honore c'est lui l'honneur. Amen. Alléluia. C'est vrai, nous. Alors, nous plaçons effectivement les choses de Dieu. Jamais. Avez-vous vu le Seigneur, notre Sauveur, mépriser une soeur Non. Je vous pose la question, non, non. Si vous me regardez comme s'il est tenté de pouvoir... Non. non. Avez-vous une méprisée? On a même amené une soeur qui était considérée à ah, surpris, en flagrant délit adultère. Vous pouvez la mépriser non. Mais non. Où il a, il a accueilli, il a même montré Amen. effectivement la nature d'un véritable fils de Dieu. Amen. Quand tous sont partis, effectivement, il pose la question Où sont ceux qui t'accusaient Et la femme l'a regardait mais Dieu est encore là. Il dit Non, non. Moi, non. Tu ne t'accuses pas Va, il ne pêche plus. Amen. La pécheresse quand il est béni. Simon l'a méprisé. C'est ça, hein? c'est ça la religion. Hein? On fait comme ça, en fait. Mais Dieu ne fait pas ça. Amen. Simon l'a méprisé, mais lui n'a rien dit. Il a continué. C'est ce que Oui, les sœurs, les sœurs dans les églises, les sœurs. C'est une tradition dans laquelle les gens se sont trouvés aujourd'hui. Parce que, pendant madame avait un ministère, vous avez été l'esprit d'Élie. Mais vous n'avez pas l'esprit d'Élie. Oui, mais, frère, moi j'ai un ministère apostolique. Si vous avez les vôtres, vous ne pouvez pas le comparer au mien. Les mien, je prêche la parole comme Dieu me conduit. J'avais les ministères que j'ai j'ai les canals que Dieu m'a donné il était un prophète il a un canal que Dieu m'a donné donc on ne va pas compter parce qu'il disait il faut comprendre pourquoi il parlait comme ça et toi tu mets là. les femmes, les femmes, les femmes on n'a pas non plus remonter les femmes mais il faut que chacun soit à sa place. Amen. Sinon, on exagère là, on fait ceci, on fait cela. Donc, il faut que l'évangile nous montre à chacun notre place. Amen. Où nous sommes, effectivement, parce que nous sommes tous. Et la Bible, qu'est-ce qu'il dit Maintenant, il ne faut pas qu'on confonde comme on dit. La Bible dit que tous ceux qui sont des équipes ne sont pas. La Bible, je pense, en Galate, hein, je vais dire cela avec vous. Hein, que si on peut aussi voir dans ce comment le Seigneur nous fait d'autres choses, Dans le livre de Galate, chapitre 3. Galate, chapitre 3. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pardon, Galacte 3, verset 26. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez répété Christ. Vous suivez Verset 28, il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous voyez le regard que le Seigneur pose sur nous. Je vais dire oui, frère Léonard, il commence un peu, on commence à sentir. Vous sentez ce que vous sentez, mais l'écriture nous montre la place que nous devons placer chaque chose. Ah, il oui. ne faut pas nous à l'extrême, effectivement, traiter les humains. Il faut que la parole de Dieu. Et si nous nous regardons même dans l'Ancien Testament, comment Dieu regarde effectivement ce qui est dans le Nouveau Testament, effectivement, nous pouvons voir que Dieu a toujours été un Dieu d'amour, ah, oui. mais plaçant chaque chose à sa justice pour que nous puissions apprendre effectivement, à aller dans les choses comme Nous continuons vite dans le livre pour que nous puissions aller dans le cimetière. Il dit ceci au verset que nous avons dit. Il dit, heureux donc que tu choisis, que tu le mets en ta présence. Donc, comme nous disons, alors Esther, effectivement, elle a porté ses habits royaux. Vous vous souvenez Parce que l'édit du roi était que tous les juifs devaient être tués. Et vous suivez cela Regardez ceci, s'il vous plaît. Donc, tous ces juifs-là, avec Amman qui avait fait ce qu'il avait fait, effectivement, le roi avait mis son ami C'était terminé. Alors, vous savez d'où est venue la délivrance de ces juifs-là c'est pas par un homme. Hein? C'était par une femme. Je n'ai pas entendu. Hein? C'était par une femme du nom d'Esther. Cette femme-là, par elle, les juifs ont été délivrés. Ah, il a pris son courage, il a pris la foi qu'il avait effectivement parce que Mardouche lui portait du doigt, il est reine, voici même la situation qu'il est là vous pouvez aussi dire non, non, non, non, moi je suis reine, hein, je ne veux pas bouger toi. non, si ça bouge là-bas, <rire> je reste ici non, il a compris aussi que c'était son peuple. Hein? Est, elle est allée effectivement mais frères et sœurs, je ne sais pas, mais Dieu nous dit cette femme ici, elle avait une sagesse extraordinaire Dieu a aimé Esther Amen parce que quand Esther est rentrée, la grâce de Dieu l'avait réellement environné, entouré. Et puis, le roi était occupé, ce... quand il a vu Esther rentrer, dans ses abus réellement, les reines, effectivement, elle est rentrée là. Le cœur du roi, directement, parce que la loi disait que si le roi n'était pas son sceptre, c'est terminé. Quand le roi a vu la reine. Rentrer avec tout, et ces dignitaires là, occupé à tout ça. Oh là là là là là là. Le ciel était que pour s'arrêter. Automatiquement, il a pris sa main, la serre, et Alléluia. Alléluia. Il dit Que veux-tu que je fasse pour toi, ma mère C'est vrai. vrai. Ça, c'est Dieu en fait. Quand on est obéissant, Dieu. Il dit Que veux-tu que je fasse pour toi Elle n'a pas dit Oh, roi je viens pour que tu arrêtes et tout. Elle était sage. Oh, si, plaît de roi il vient parce que je relise quelque chose mmh. lisez les livres, lisez les livres mmh. la sagesse que cette dame avait effectivement je lui dire, bon je viens chez toi parce que j'ai géré trois jours, trois nuits et voilà là-bas maman mmh. ma, a fait, amant a fait non mmh. elle était très sage mmh. toujours polie, mmh. toujours mmh. douce mmh. oh moi j'ai trouvé grâce à tes yeux mmh. accepte de pouvoir venir à ce que je fais comme festin mmh. Mmh. Mmh. comprenez? Mmh. la sagesse que Dieu aide nos sœurs sœur. Amen. que Dieu aide nos sœurs pour l'amour de Dieu et le roi dit oh well, si cela te cite pas de problème mm. Dieu a donné la sagesse à Esther hein. mm. et puis elle est rentré et dit Amman, Amman, aman, Amman si tu veux Amman je t'invite aussi à ma fête Amman c'était l'ennemi non mm. et bien le roi c'était son mari non mm. et le roi et Amman venaient ensemble oh Amman était là je suis invité par la reine il ne savait pas que c'était une fille de Dieu. Elle ah, oui. avait la sagesse du vie. Elle ah, oui. avait un but, sauver son peuple. Ah, oui. Et pas n'importe quelle manière, avec la sagesse de ah, oui. Dieu. Ah, oui. lisez, lisez, lisez, frère et soeur, lisez. Et quand le roi est venu, et Amman aussi est venu, la reine avait préparé son festin. Oh, oh, oh. Le roi m'a il dit, le roi vient encore. Le roi vient, il marche, il dit, mais, oh ma reine, qu'est-ce que tu veux que je puisse t'étonner, toi et si le roi trouve bon qu'il revienne, et le roi est revenu encore. Et puis, Aramane est venu. est quand il a été chez lui. Il dit Oh, moi, je suis considéré. La reine m'a invité à sa table. Et, et puis, maintenant, les gens ont bien dit Mais, oh, mon wow, roi, nous sommes en péril. Il dit Nous sommes en péril. Parce qu'après avoir été accueilli par sa reine, et mise en, à manger, elle a vu l'obéissance, le respect, et tout, parce qu'il était comme ça. Il dit, mais un peu, qui est en péril Il dit, moi et mon peuple. Oui. Toi Alors, quand, quand, quand il a dit ça, Aman qui était avec le verre dans sa bouche, avec le, le poouas, il les demandé, pourquoi Il dit, oh <horse whisper> Il dit, mais qu'est-ce qu'il a, marre Il dit, moi et mon peuple. Il ton petit, mon peuple, il est vendu. Vendu par qui Oh, frère, Dieu est grand. Dieu est vraiment grand. Caraman a vu cela! Oh, oh, oh, oh. Et alors maintenant, regarde comment Dieu fait les choses. Et cette, cette femme ici avait invité Amman ici, il à cela. Et puis, elle était, vous savez, comment dans, dans, dans le palais il était allongée dans son côté, effectivement, comme tu vois, comme un, un lit comme ça. Et puis, quand le roi a entendu cela, il dit <rire> Qui a fait ça, effectivement? Et puis, euh, c'était le, le mm -hmm. à Amman. Le roi a été, une fois, si tu tourné la tête, ça m'a là? Amman voyant maintenant sa mort. Et elle est allée maintenant rapidement vers la reine. Oh, reine, pardon. Comme ça, l'on sait, non Oh, reine, pardon, pardon. Le roi tourne. Il dit, en ah, plus, tu vas voir ma femme. <rire> il dit, ah, c'est fini. Donc, il fallait qu'elle la un mot. C'est comme ça, non hein? a été. Au bois qu'il avait préparé à mar Qu'alors Alors, maintenant, il appelle Mar-Duché. parce qu'à ce moment-là. Esther a fait connaître sa parole d'avis m'embêcher. Le roi dit, mais c'est toi qui m'avais aidé. Pourquoi que vous connaissez l'histoire. Dieu est toujours Amen. Dieu qui prépare Amen. les choses. Pourquoi si confiant, soyez confiants Soyez confiants. Nous ne précipitons rien, moi je prends des je fais non. Laissez Dieu. Nous allons préparer en obéissance, en respectant la parole de Dieu. Restez tranquille. Amen. Amen. Dieu, quand il a l'œuvre, il achète. Alors, c'est lui maintenant qui fait effectivement que. Mm. Oh oui, donc c'est toi. Oui, Mardochier, mon nom. Mais Mardoché. Mm. Tu prends ma direction Dites maintenant à, aux juifs. Dis-leur. Mm. Qu'ils peuvent prendre maintenant des bâtons et couper la tête de tous ceux qui viennent. Oh mm. oui. Les juifs avaient l'autorité de l'œuvre. Mm. Personne mm. ne pouvait les toucher. Mm. Grâce à qui mm. mm. Esther. C'est des écritures, frère. Vous verrez que Dieu a épuisé. Pour et puisse aussi montrer aussi son nom. Il dit, heureux non, celui qui a même en ta présence. En ta présence. Pour qu'il habite dans tes parties. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temps. Dans ta bonté, nous exauces par les polis, Dieu de notre Seigneur. L'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force et il est saint de puissance. Il apaise les mugissements de verre, les mouvements de leurs flots et les tumultes de camp. Ceux qui habitent aux extrémités du monde se frélient de tes prodiges. Tu remplis les Grèce, l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes effectivement l'abondance et tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Prépare les blés quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en la planissant ses Je Tu les prends par les pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année des biens. Et tes pas vers l'abondance, les plaines des sont abreuvées, et les collines sont saines d'allégance, et la pâturage se couvre des et les vallées se réveillent de froment, les cris de joie, et les chants rétentissent. Amen. Voilà, on voit le Seigneur nous Dieu. J'accorde vraiment sa grâce et que nous puissions réaliser l'importance de pouvoir l'avoir en passant de cette année, l'année nouvelle, de manière à ce que réellement nous puissions entrer dans cette année avec des dispositions et, et surtout une plus grande reconnaissance pour ce que lui, il est en train de faire parmi son peuple. Et la grâce de ce qu'il nous a ouvert réellement les yeux pour que nous puissions voir, et aussi de la manière dont le Seigneur, notre Dieu, nous nourrit aussi spirituellement. Comme la Bible dit effectivement que c'est Moïse qui l'a dit, afin que tu saches que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais... De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ainsi que nous, nous nous rassemblons encore en ce jour et que nous voulons, étant rassemblés, réellement euh, euh, participer à, à, à, à, à ce que lui-même a eu à pouvoir pardonner. Parce que cela est quelque chose qui est important pour le, le vrai croyant. Nous étions éloignés des années de, de cela et puis des centaines d'années à cause de tout ce qui était entré euh, dans, dans les choses de Dieu et qui, ont, qui a transformé effectivement même la façon dont les choses devaient être faites. On a eu à pouvoir remplacer cela par les, les hosties et tout un tas de choses effectivement. Mais Dieu dans les derniers temps nous a restaurés. Nous a donc ramené à ce que nous puissions revenir sur le fondement véritable pour que nous puissions réellement appliquer les choses comme le Seigneur l'a demandé, comme pas comme une formule effectivement, mais et, et, parce qu'il y a une parole qui est dite effectivement dans cela, dans, dans 1 Corinthien, je voudrais que nous lisons cela avec vous, je suis parti, que vous connaissez aussi. en fait que nous comprenions aussi toujours l'importance de, de cela. 1 Corinthien, au chapitre 11, je pense, dans le verset, donc, verset 3, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné.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 Et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En fait, cette mort du Seigneur, elle doit être quelque chose de tellement permanent en nous. Parce que nous devons réaliser effectivement pourquoi, pourquoi il a été brisé. Pourquoi il est réellement allé jusqu'au calme Parce que la Bible dit ici que. Car toutes les fois, ce n'est pas une coutume en fait. C'est-à-dire que c'est en mémoire. Donc, quand nous mangeons, quand nous rassemblons, nous, nous disons mais Seigneur, si aujourd'hui on peut manger ce pain, c'est que quelque chose s'est passé. D'abord, qui peut manger ce pain <coughs> Ce n'est pas un païen Non, les païens n'ont pas de place pour la Ce n'est pas un, un soi-disant croyant Non, non, non, non, non, non, non. Ne peut manger ce pain.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 Vous voyez, vous voyez effectivement les, les termes qui sont utilisés. Il est parlé de la communion au sang du Christ. Voilà, maintenant regardez. Et le pain que nous rompons n'étude pas la communion au corps de Christ. Donc, le sang est aussi le pain. Vous vous souvenez, hein, ça doit vous rappeler, il a dit C'est lui qui ne mange ma chair, oui. ni oui. ne oui. boit mon sang n'aura pas la vie. Amen. Amen. Donc, c'est important pour nous ce soir que nous comprenions effectivement que nous ne sommes pas venus là pour simplement faire quelque chose pour dire que je dois manger, je dois manger, je dois manger, parce qu'il faut faire très attention. L'Écriture dit ici, nous revenons au chapitre 11, d'abord premier chapitre 12, chapitre 11, premier chapitre 12, regardez très bien, verset 27, verset, verset. C'est pourquoi c'est lui qui mangera le pain pour boire la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers les corps et les sangs du Seigneur. Donc ce n'est pas quelque chose à pouvoir prendre à la légère ou avec un empressement. je dois le faire parce que c'est une famille, tous on doit le faire. Non, mon frère, non, ma soeur. Parce que ce n'est pas moi qui dis, quand la Bible dit, elle dit c'est lui qui boit effectivement, ou qui mangera la coupe et qui boira le pain, qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur. Indignement, c'est la coupable envers le corps et les sons du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. C'est assez clair. Donc chacun de nous doit être conscient Que nous ne sommes pas là pour pouvoir jouer Ou pour pouvoir faire du théâtre Non mon frère, il faut être conscient Et si je dois toucher Je dois comprendre d'abord Discerner le corps du Seigneur. Qu'est-ce que c'est d'abord ce corps Qu -ce que... Vous savez, dans le livre de Corinthiens Au chapitre 12 Non, juste en dessous En dessous du chapitre 11 Qu'il a dit là, là nous avec vous ici. Verset 12 dit Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tout le membre du corps, malgré leur nombre, ne forme qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous suivez Donc nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps soit juif, soit grec, soit esclaves, soit libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous voyez cela Et si nous revenons maintenant, vous avez entendu, non Été abreuvés d'un seul esprit. Parce que pour former un corps, effectivement, nous avons entendu, vous le savez, effectivement. Maintenant, si nous revenons chapitre 10, vous avons lu tout à l'heure, parce qu'il dit, d'abord, il s'est dit, mais il faut discerner le corps. Vous suivez La courbe. Donc, effectivement, et aussi, le pain que vous mangez, il faut discerner. Parce que c'est lui qui ne discerne pas, et mange de quoi. jugement beaucoup Il faut vraiment, ne prenez pas la légère, mon frère et ma soeur. Ne prenez pas cela que vous ce soir la légère. Il faut vraiment que vous soyez conscient et discerner la chose. Nous sommes pas à l'église catholique. Nous ne sommes pas à l'église pentecôtiste ou baptistes qui font des choses par Mon Bon, ben, si Frère, juste un tout petit peu, euh, t'es venu à cela, bon, et c'est un peu de Et Quand je ne sentirais pas bien, je t'ai demandé de pouvoir aller. Donc, nous ne sommes pas l'Église Nous sommes sortis de, de tous ces dogmes où les gens se donnaient simplement parce que, bon, ils allaient par parce que la famille va, parce que si il va. Non, nous sommes conscients de ce que nous avons reçu, et de ce que nous sommes, et dans quoi nous nous trouvons. Donc il faut que tu puisses comprendre effectivement pourquoi, dans ce temps, Dieu veut que nous puissions agir comme cela. Et l'Écriture dit, celui qui boit intimement sera pas. Donc il faut discerner le corps. Je le lis encore ici, hein, il dit, verset, verset, verset 27, il dit. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers les corps et les sangs du Seigneur, et chacun donc se couvre soi-même. Et ainsi, il mange du pain et boit de la coupe. Effectivement, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il dit il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Vous, vous suivez Quand je retourne dans le chapitre Chapitre 8, il dit ceci. Verset 16, un peu plus bas, il dit, je lis oui. d'abord verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Vous suivez Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ Vous me suivez maintenant Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons. Un seul corps. Est-ce que vous comprenez Parce qu'il faut discerner le corps de Christ. Alors comment, alors toi, qui dois faire partie du corps Tu es assis là, mais tu as un problème avec ton voisin ou avec ta voisine, Mais tu veux prendre le pain. Mais tu veux voir le mains. Parce que c'est lui qui doit boire, qui doit prendre effectivement, qui doit s'examiner. C'est écrit comme ça. Donc, il, faut, il faut absolument discerner le corps. Or, un corps a un esprit. Ce qui veut dire que nous tous qui sommes du corps, nous devons avoir le même esprit. Si nous avons le même esprit, nous avons la même foi. Amen. Vous, voyez, vous voyez, frère, l'importance de, de pouvoir respecter ce que votre pasteur vous dit. Amen. De respecter ce qui vous est prêché ici. Pas ce que vous pouvez entendre à l'extérieur, mais ce qui vous est prêché ici. Parce que, frère, pour que nous soyons un, il faut que nous puissions avoir la même foi, euh, même enseignement, même doctrine. Amen. Mais si tu es ici, physiquement, mais spirituellement absent, il y a un problème. Comment peux-tu dire que je suis en communion avec la personne que tu critiques Tu n'es pas toujours d'accord avec la parole. Tu n'es pas d'accord, tu parles de ce qui te fait mais je viens quand même. Tu vas manger quoi, de père, avec pas mais tu n'es pas d'accord avec lui, tu n'es pas d'accord avec lui. Comment tu peux dire, oh Seigneur, nous partageons le même peuple. Le même peuple là, ça veut dire que moi et lui, nous sommes dans le corps, unité, dans la foi, et nous croyons la même parole. Nous nous aimons. Alors il n'y a pas des guerres de guerre, tout est en paix. Vous savez ça C'est pas moi qui dis, mon frère. C'est écrit ici. Regardez, je le dis encore. Verset 17. Oui, est-ce qu'il y a un seul pain on n'a pas deux. Hein? Un seul. Mon frère, c'est un seul pain, non? Oui, ce qu'il y a un seul pain. puisqu'il ce qu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs. ouais non? C'est clair, non? Nous sommes plusieurs ici. Nous qui sommes plusieurs, la Bible nous dit, nous formons un seul corps. Vous voyez? Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous sommes dans cette enveloppe-là, dans ce corps-là, dans le corps de Christ, où nous avons la même foi, le même esprit. Si nous avons le même esprit, il n'y a pas de discussion. Quand l'esprit parle, ce même esprit-là te dit c'est comme ça. Et c'est la vérité. Tu n'es pas là, de moi, oh, bon, je ne suis pas d'accord. Non, non, non, non, non, non, non. D'ailleurs, bon, je respecte ça, mais ça, ça c'est pour là je ne suis pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord ce qu'il dit, tu n'es pas là, il y a un problème, de voir quelque part, vous savez frère, le message n'est pas venu comme un jouet, c'est quelque chose de, de, de précis, et aussi une parole de Dieu qui est comme une, une épée en fait, et aussi un véritable jugement. Parce il dit, nous, il dit, nous formons un seul corps, c'est un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Vous suivez cela Nous passons tous à un même pain. Donc nous ne pouvons pas être en communion avec les démons un peu plus bas ici. Hein. Voilà. Je vais vous, dire, vous voir, Voyez donc les Israélites, selon la chair. Ceux qui mangent des viandes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel Que dis-je donc Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole chose, nullement. Tu dis, dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur Sommes-nous plus forts que lui vous voyez Donc on ne peut pas venir n'importe quelle manière. Hein? On vient avec notre groupe, effectivement, là, et qu'on veut prendre la coupe du Seigneur. cest à que nous avons notre propre façon de pouvoir voir, mais on veut quand même prendre, c'est là aussi. Non, mon frère, non, ma soeur. Nous devons être certains que nous voyons comme les saints et que tout veut que nous voyons. Et que si nous sommes en communion, nous voir. Pourquoi si nous ne sommes pas avec les catholiques ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les catholiques. Moi, j'aime les catholiques. Mais c'est vrai, j'aime les catholiques, j'aime les baptistes, j'aime les protestants, j'aime les pancotistes, j'aime les mormons. Mais ce que je n'aime pas, c'est la tromperie qu'ils ont. Mais l'homme en soi, je l'aime. Si je veux rester catholique au moment, je respecte ces principes. Mais je ne suis pas dans ces principes. Et je ne veux pas Alléluia. avoir communion avec les catholiques. Amen. Parce que moi, les catholiques, il n'y a rien de commun. Amen. Mais mes l'homme, j'aime l'homme. Est-ce que vous comprenez Amen. Si vous allez vous faire, je fait pour vous, je ne peux pas, monsieur. Je vous aime, mais on s'arrête là. Amen. Parce qu'avoir communion, mais vous participez dans la chose. Donc, si je dois avoir communion à cet endroit, je dois reconnaître que, Seigneur, ça, c'est ma place. Ça, c'est ma vie. C'est que, si je la crois, et je sais que c'est l'endroit que tu m'as mis, c'est comme cela que Dieu qui bénit autrement, tu ne seras pas béni. Tu vois, je l'hypocrite ici, envers nous, moi, qu'on voit, ça ne sert à rien. Tu vas avoir un jugement avec toi-même. Il faut que tu réalises effectivement que, non, ici il s'agit de discerner les corps, ils ont la même foi que moi, j'ai écouté la parole de Dieu, mon âme a été touchée, alors je crois, et c'est sûr et certain, c'est là que Dieu veut que je sois. Mais nous avons, nous, avons nous, sommes, nous sommes dans cette communion, et surtout que nous nous retrouvons dans un moment pareil, où nous voulons prendre la sainte sainte, mais c'est tout ce que nous désirons. Ça fait partie de notre vie, ouais, ça c'est l'obéissance à la parole, ça c'est la raison. Je ne peux pas voir un frère qui aujourd'hui, normalement un frère ou une soeur, c'est une chose que hein, les jours de la 5, 7, je dois avoir à tourner les pages pour voir où j'en suis. Donc si je m'assieds ici et que j'ai une boule dans mon cœur à l'endroit de quelqu'un, alors c'est grave. Mmh. Il faut l'enfant que je puisse passer là, mmh. si à la boule, tu je demande. Ne joue pas l'hypocrite en disant je suis connu. Dieu ne te connaît pas mmh. si tu obéis à sa parole. Mmh. Mmh. Dieu te connaît quand tu obéis à sa parole. Mmh. Amen. Alors maintenant, il faut t'examiner. Ne joue pas la communauté avec ta vie de je je suis un Non, non, non, mon frère ma soeur. C'est quelque chose de sérieux parce que tu bois un jugement contre toi-même. Je dois observer, je dois regarder. Est-ce que ça va bien, ça va bien Est-ce que c'est pas la personne que j'ai quittée tout le temps ainsi ainsi, ainsi, ainsi Non, non, non, il faut que. que ton... Voyez-vous pourquoi chaque jour le Seigneur nous parle Que nous soyons droit de notre parler. Ne pas parler du mal, ne pas toujours la langue pendant, parler, parler. Parce que là, tu te trouves dans une situation difficile, tu as parlé des choses. Tu as téléphoné, tu as été parlé à gauche, à droite. Maintenant, il faut arranger. Amen. Le pain est là, tu vas pas toucher. Ah oui. Mais maintenant aussi le problème c'est si tu es assis là, quand la coupe va passer, on passe à tout le monde, on va te regarder. C'est vrai? On va te regarder. Voici la coupe. Tu vas faire quoi? Non, si tu fermes les yeux. ce so, Voici la. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous voyez l'importance d'écouter l'évangile chaque jour et de mettre sa vie en ordre chaque jour. Amen. Parce que maintenant, si vous prenez ça sans avoir mis votre vie en ordre, c'est un jugement que vous prenez. Mais tu as toujours été spirituel tout en temps. On prend la coupe maintenant. C'est comme s'il dort. Il faut te ses coups. Réveille-toi, soeur. Réveille-toi frère. La coupe est là. Prends la coupe. Parce que nous sommes en communion avec toi. Tous les jours sont là. Et puis le premier jour de la réunion jusqu'aujourd'hui, tu as toujours été là. Mmh. La coupe est là. Prenons la coupe parce que nous voulons tous être béni. Je ne veux pas que quelqu'un soit exclu. Mmh. Vous comprenez mmh. Frères et sœurs, quand vous venez ici, ne pensez pas que c'est un jour. Mmh. Vous les les gens parce qu'on chante, on souligne Non, frère. C'est quelque chose de très sérieux pour mmh. votre âme. Mmh. Parce qu'un jour viendra où tu te tiendras devant la barre du jugement. Tous ceux-ci ne seront pas là. Mm -hmm. Tu vas être seul parce que fais qu'on voit que moi je suis, comme me connaît que je suis ceci, que c'est là. Tu peux faire tout l'explicité possible devant Dieu à la barre du jugement. De ce Que tu vas répondre. Que je faisais pour que ce frère-là sache que je suis spirituel. Tu es la seule à regarde Où est la seule question mm -hmm. Où est-ce qu'il est Je suis seul. Oui, bien sûr, mais la sœur n'est pas là. Ici, à la base du jugement, il y a toujours une personne qu'on juge. Toi, les autres, ils ne sont pas là, tu es seul. Où sont-ils, ah mais je faisais ça pour qu'ils voient que.. Mais quand la parole de Dieu t'est répétée tout le temps, tu ne l'entendais pas. Tu le méprisais, dis moi je suis docteur ou doctoresse. Mais pourtant Dieu s'humiliait pour te parler. Dans la parole de Dieu. Et c'est cela que nous avons ce soir. Je suis que nous faire. Alors avant de pouvoir le prendre, il faut vraiment s'examiner. Ne soyez pas comme des vierges froides ou des fous des fous, des fous, des fous, mais il faut que vous puissiez bien bien vous examiner. C'est pas quelque chose qu'on apprend parce qu'on veut le prendre, on doit comprendre pourquoi. C'est maintenant que vous comprenez maintenant l'Écriture qui dit. Vous le lisez avec vous, regardez. Vous vous souvenez, c'est dans cette assemblée, je crois les anciens saints. J'ai dit, depuis que le Seigneur m'a qu'est-ce qu'il m'avait repris Depuis qu'il m'avait repris, il y a maintenant, je ne sais pas si c'est 20 ans. Combien je pense bien, c'est bien. Jusqu'à jusqu aujourd'hui, c'est comme c'était hier. Vous savez ce qu'il m'a dit Et nul dans son cœur ne pense du mal contre son prochain. Il dit toujours la vérité. Il m'a dit ça a été gravé dans mon âme mmh. depuis ce jour là jusqu'à ce jour mmh. je peux vous regarder mmh. vous faites ce que vous voulez moi je n'ai dit rien mmh. je n'avais pas péché en pensée mmh. vous dites oh mais Frère Léonard il voit rien, mais Frère Léonard voit c'est le temps que Dieu ne m'a rien dit Amen. ah oui Frère c'est la vérité Amen. Et, et vous savez ce que l'Écriture nous dit ici regardez dans 1 Pierre chapitre 3 connaissez l'écriture et nous avons beaucoup. Un Pierre, chapitre 1, verset 22. Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit pour avoir un amour fraternel, sincère. Amen. Si vous nous nous aimons, il n'y a pas de soupçon. Amen. Ah Amen. Non, non, non, non. Amen. Il n'y a pas de je ne veux pas le voir, je n'ai pas envie de lui parce qu'il m'a fait. Non, il n'y a pas ça. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est un bouclier pour toi. Amen. Amen. Amen. Tu vas pas dans ces jours, je commence à se dire, aïe Seigneur, où que, avec qui j'ai le problème Non, je dors tranquille. Alléluia. Quand j'ai eu un problème, j'ai rejeté moi. Alléluia. Mon frère, c'est mon frère, Alléluia. ma soeur c'est ma soeur. Alléluia. Je les aime tous. Qui m'aime pas, c'est pas un problème. Alléluia. Tu vas prendre les pains, même vouloir manger tout, doucement. »« ça. Alléluia. Oui, parce que ton cœur est tellement pressé, dit, Seigneur, boire, je vais boire. Alléluia. Mais tu ne parles pas comme on peut la coupe comme ça. Mm. Et gloire à Dieu. Soyez réveille-toi, c'est plus pour la radio. Maintenant, c'est la coupe. Alors, il fait le kilomètre, si c'est un frère, il fait l'eau. Alors, le fruit, fois arrive là ça arrive là. Non, non, non, Dieu bénit, Dieu, soutien, Dieu soutient, Dieu glorifie. Vous dites que quand tu m'entends prier, passe. Quand la coupe vient, stoppe la prière, boire. C'est -ce vrai? Parce qu'il attend, on prie quand nous devons prendre, c'est quand j'ai prié, j'ai bu, je m'en suis dit, oh Seigneur merci, tu m'as donné la grâce, de vraiment prendre part à ses pains. tu peux prier, 50 minutes, il n'y a pas de problème, personne ne va t'arrêter à ce moment, on voit que c'est son âme qui explique Dieu, avant non, parce qu'il faut que tu m'en c'est important, donc nous réalisons que ce que Dieu nous dit dans la parole, c'est toujours important, De nous arriver demain ou après demain il faut que chaque jour je sois prêt il viendra comme un voleur dans la nuit vous pouvez là le bêtement s'il n'est pas il faut que je sois prêt à ce qu'au nous terminons l'écriture est bon, au chapitre 11. C'est pourquoi, c'est pour cela, pardon, qu'il y a parmi nous beaucoup de réfugiés et de maladies. Et qu'un grand nombre sont morts. Et si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Vous comprenez Encore si aussi la Bible dit que, oui. que ah, les jugements commencent à la maison du Seigneur. Amen. Si vraiment nous nous laissons juger, par la parole, C'est pour ça que quand. Quand Dieu aime quelqu'un, il ne va pas laisser tomber. Quand il fait quelque chose, la parole vient et dit, mon fils, ma fille. L'autre non. Mais le papa, il châtille celui qu'il aime. Parce hein. la lui, dit, non. Mais quand Dieu t'aime, il viendra toujours. D'une grâce, quand la parole il vient, frappe ton cœur il touche effectivement à l'endroit que toi tu as fait. Ah, toi, tu sais qu'il t'aime. Ah, il dit, c'est mon père, pardonne-moi. Parce qu'il veut que tu demandes pardon, Mais quand tu ne laisses pas juger. Tu as toujours, mais c'est pour aller te juger là-bas. Mmh. Mais là-bas, qui va te défendre mmh. C'est ici qu'il faut obtenir le pardon. Là-bas, il n'y a plus de pardon mmh. Non, mon frère. Quand le temps de la grâce est terminé, tu es mort, tu meurs comme tu es né. De mmh. l'autre côté, là-bas, plus de compassion, mmh. plus de miséricorde. Mmh. Terminé. Alors, nous continuons ici. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne nous sommes pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtillés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est une grâce afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pourquoi nous devons nous examiner, nous sommes, réaliser l'importance de la parole que nous recevons et la grâce de pouvoir réellement entendre Dieu nous parler et surtout de pouvoir avoir des dispositions telles que nous soyons obéissants pas respectant, pas des, des, des gens qui aiment toujours à, à discuter ou à, à, à toujours vouloir à, à venir lire, à de gens. expliquer, expliquer, expliquer, expliquer, expliquer. Maître de ceux qui quand Dieu nous parle, nous nous taisons. Nous acceptons effectivement que ça nous taise ou pas. la Dieu. veut que notre âme s'essaye pourquoi il insiste cela Parce qu'il a une langue qui divise. Celui qui rappelle le mal de quelqu'un divise le frère. C'est vrai ou pas oui. Mais qu'est-ce que le vie dit Celui qui couvre la foule. Même s'il a fait celui qui couvre la foule. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Qu'est-ce qu'il fait il cherche quoi Celui qui couvre la faute, il cherche quoi Il cherche quoi Que Dieu vous bénisse. Vous savez que c'est l'écriture. Il cherche l'amour. Mais celui qui le rappelle tout le temps. Qu'est-ce qu'il veut C'est diviser. C'est blessé, c'est détruire. Donc nous devons oh, apprendre. Oh. Même s'il y a une situation que nous mettons à genoux, nous prions Dieu. Donc, lui qui est le dieu qui contrôle toutes choses et nous aide pour que notre cœur ne puisse pas pécher d'être souillé d'une manière ou d'une autre et nous soyons prêts vous savez aujourd'hui on a annoncé la sainte serviteur mardi à assiste. on a annoncé la sainte l'autre la autrefois et ça viendra un jour on pourra venir à ça on a eu une mardi jeudi et puis dimanche personne ne vous dit rien pour rentrer nous chantons et puis oui ça vous faire il faut s'en à la table il y a meilleur. Vous allez faire quoi? Je vois beaucoup de gens sortir ici pour la première étape. Oh, oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a, ce? Oh, mais il était ici, au a Qu'est-ce qu'il y a, Il est sorti. Oh, je n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt? Tu n'étais pas prêt? Parce qu'aujourd'hui, on vous annonçait d'avance. Mais les jours viendront, on ne pourra pas vous annoncer. Ce Seigneur peut vouloir que nous le fassions aujourd'hui. Et puis pour demain, ou dimanche, ou même jeudi, ou dimanche après, vous Et nous puissions le faire. Que nous soyons prêts. Quand nous venons à la maison du Seigneur. Quand nous entrons ici, le Seigneur, je me suis préparé. Il peut arriver quelque chose encore ce soir, je me suis préparé. Pardonne mes péchés, pardonne mes manquements, que mon cœur soit pur. Que ce soit là que tu me vois simplement au travers du sang. Et c'est là que nous désirons. Nous avons pris.